Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Timothée De l'art de la pensée négative. Exactement, l'art de la pensée négative. Ouh là là, la pensée négative, mais qu'est-ce que c'est que ça On est dans la parentalité positive pourtant. Donc on nous inculque depuis toujours, et c'est encore très à la mode, qu'il faut cultiver des pensées positives. Euh, pour que des choses positives arrivent, euh, etc etc. On nous conseille donc de nous regarder de, dans le miroir en nous disant à nous-mêmes des choses du genre: euh, je suis beau, je suis grand, je suis fort il faut dire Et il faudrait en fait, si l'on pratique l'art de la pensée négative, il faut faire l'inverse. Il y a un problème avec l'art de la pensée positive, c'est qu'elle est difficilement applicable. C'est-à-dire ben, C'est difficile de pratiquer la pensée positive, c'est difficile de se dire que des choses bien, que des choses positives tout le temps et d'y croire, tu vois C'est difficile, tu es d'accord Hum, mmh, ouais. Hmm. Car on ne peut pas s'empêcher d'avoir des pensées négatives et c'est très compliqué d'ajouter artificiellement par-dessus nos pensées négatives de la pensée positive. Et c'est fort de ce constat que le docteur FitzHugh Dodson a décidé euh, de faire l'expérience inverse avec ses patients. FitzHugh Dodson, euh, c'est l'auteur notamment d'Aimer sans tout permettre. Et dans son livre, euh, Aimer sans tout permettre, il consacre un chapitre très intéressant euh, sur ce qu'il appelle donc l'art de la pensée négative. Alors, pour moi, euh, tout n'est pas à prendre dans ce livre Aimé sans tout permettre. Euh, la première chose qu'il prône, c'est un système de récompense. Et moi, j'ai décidé de mettre à la poubelle le système des récompenses comme des punitions. Cependant, il y a un passage dans ce livre qui est donc consacré à l'art de la pensée négative. Et j'ai trouvé ce passage absolument génial, surtout quand j'ai pu le mettre en pratique avec mon fils. Alors, l'art de la pensée négative, c'est quoi on va devant notre miroir. Très bien. Et on se dit je suis, je suis vraiment moche, le plus moche de tout le monde. Je suis vraiment rien. Je suis rien et tout. Et alors, ça, ça sert à quoi De se dire des choses méchantes à soi-même, des choses négatives comme ça et de les exagérer ben, ça. Sortir notre mauvaise énergie. Ça permet de sortir nos mauvaises énergies, d'évacuer nos mauvaises énergies, tout à fait. Elles sortent par où Elles sortent par où Elles sortent par la bouche <rire> Ah bon, oui. Elles sortent complètement de soi. Après, on se sent comment Cool. On se sent cool Enfin, pas vraiment cool, mais normal. On se sent normal, d'accord. L'art de la pensée négative, c'est tout simplement eh l'inverse de la pensée positive. En fait, c'est une technique, la pensée positive. Ouais. Ah en gros, c'est une mauvaise technique. C'est une technique qui est difficile à appliquer. Alors que la pensée négative, c'est plus simple parce que ça vient plus naturellement. Ah. Hmm. Imaginons que vous êtes une personne qui a plutôt euh, tendance à se dévaloriser, qui se sent le plus souvent stupide euh, parce qu'on vous a répété toute votre vie que vous étiez stupide. Vous voulez vous débarrasser de votre sentiment négatif. N'essayez pas de noyer ce sentiment négatif euh, en essayant de cultiver des pensées positives, ça, ça marche pas, ça marche pas. Mais en tout cas, bon, je, je suis pas contre la, la, la pensée positive. La pensée positive, c'est très bien. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça. J'y arrive pas. Alors que la pensée négative, ça a un effet super efficace et j'y arrive très facilement. Au lieu euh, d'essayer de, de, de, de cultiver des pensées euh, positives euh, laborieusement. Euh, Mettez-vous face à votre miroir et pendant 5 minutes non-stop, dévalorisez-vous à fond. Non-stop Non-stop. Non ah ouais, d'accord. Il ne faut pas s'arrêter pendant 5 minutes, il faut y aller blablabla. Bla, bla, bla, bla. Et si tu plus rien à dire au bout d'une minute eh ben, C'est que ça a déjà marché. Ah Allez-y vraiment, lâchez-vous, insultez-vous. L'idée, c'est d'exagérer au maximum votre sentiment négatif jusqu'à ce qu'il devienne euh, ridicule, risible. Ça vous permet d'évacuer votre sentiment négatif et même de vous rebeller contre cette petite voix intérieure qui vous répète sans cesse que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez grand, que vous n'êtes pas assez beau, que vous n'êtes pas assez fort. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé le concept absolument euh, génial euh, et complètement à l'opposé de ce qu'on nous apprend. Et un jour, mon fils, euh, en colère contre lui-même, il venait de faire une bêtise ou je sais plus quoi, je sais plus ce que c'était. Mon fils, à ce moment-là, pensait du mal de lui-même. Euh, il est venu me voir et il m'a dit, euh, énervé, en colère, "Je suis con". C'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit, ouais. "Je suis con". Et même, je suis trop con, je crois. Alors, ça fait de la peine euh, pour un papa euh, d'entendre son propre fils dire ça de lui-même. Alors, j'avais envie de lui dire des choses euh, complètement différentes. Moi, j'avais envie de lui dire des choses du genre euh, « ben Non, tu n'es pas con, euh, tu es intelligent et même tu es très sensible comme garçon, euh, ça n'a rien à voir. » Et j'avais envie de lui dire « faut surtout pas dire des choses comme ça. » Puis, j'ai songé à ce que j'avais lu euh, dans ce livre sur l'art de la pensée négative. J'ai donc dit à mon fils d'aller devant le miroir et de faire une petite séance de pensée négative à autrefois. Et j'ai précisé, il faut que tu te lâches complètement. Je t'ai bien lâché. Et tu t'es vraiment bien lâché. Qu'est-ce que tu as dit, rappelle-moi Je suis le plus con de tous les niveaux, même de tous les martiens. De tous les martiens. Enfin bref, il y est allé à fond, il a gueulé, etc. Et après, comment tu te sentais Super bien. Super bien. Et c'est ça qui m'a convaincu de la pertinence de cette technique, l'art la de la pensée négative. L'idée à la base l'a un peu surpris, mais il l'a fait. Et comme on, il vous l'a dit, il s'est vraiment lâché. Ça lui permettait euh, d'exprimer le sentiment réellement ressenti, euh, mais de le tourner en dérision et de l'évacuer complètement. On peut dire que tu as adoré euh, cet exercice et, et je, je crois que je me rappelle que tu as dit euh, que euh, ça te permet de ne pas garder ça en toi. Bah, c'est ça peut-être. Et, ouais. et donc ça fait du bien de ne pas garder ça en soi. Et après tu ne te sens pas bête, tu ne te sens ouais, pas oui. stupide, tu ne te sens pas moche, tu ne te sens pas euh, bah, con. oui Tu te sens, sens l'inverse de, de tout ce que tu as dit. Tu te sens l'inverse de tout ce que tu as dit. C'est formidable quand même, c'est magique. Donc, quand l'occasion se représentera, je pense qu'on aura de nouveau recours à cet exercice de l'art de la pensée négative. Cool. Mm -hmm. Et bien voilà, voilà un nouveau truc, une nouvelle astuce que vous pouvez utiliser au quotidien euh, pour vous débarrasser de vos pensées négatives, quelles qu'elles soient. Souvenez-vous, ne luttez pas contre vos pensées négatives, au contraire, amplifiez-les, exagérez-les, allez dans ce sens-là. 5 minutes par jour devant le miroir. Ah, si on est en colère. Enfin, si on est en colère, bien sûr. Oui. Si, si on si n'a on que des pensées positives, ça ne sert à rien. Les pensées positives, c'est très bien. Je n'ai rien contre les pensées positives. Le but même des pensées négatives, c'est d'amener finalement des pensées positives qui se rebellent contre les pensées négatives. Enfin, bref, vous avez compris le principe. C'est encore une fois un principe ultra simple. Et vous pouvez l'utiliser chez vous au quotidien. Le dernier, c'était quoi comme principe Le dire. dernier, c'était dire jeu plutôt que oui. Vous vous souvenez de dire ça de Vous vous souvenez de dire je plutôt que tu Important comme principe. C'est très simple aussi, très très simple. Euh, bon, je vous renvoie, donc on vous renvoie à la vidéo numéro 3. Dire je plutôt que tu. Donc voilà, 5 minutes par jour. Et la si pensée, on en... si on est en colère, et la pensée négative s'en ira d'elle-même. Qu'est-ce qu'on fait On dit au revoir Bah ouais Il y a logiquement... plus que ça. Logiquement, on vous dit bye bye. Et à la prochaine pour ciao une nouvelle... Ciao, allez, ciao Like, um... mm, ouais, <laughs> ça.